Salut hey les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Je suis à We Ride à Lyon encore une fois. Et aujourd'hui, je vais tester la nouvelle piste de race, faire un peu de street tri à 100 hauteur avec une barre enflammée et un petit truc spécial à la fin, vous verrez. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Bang Energy, c'est une boisson sans sucre, sans calories, juste de l'énergie, une boisson énergétique. Goût Pinacolada. Mmh. Je vous montre la nouvelle piste de race, suivez-moi, ils ont refait tout le sol, normalement elle était blanche poussiéreuse là, elle est bien belle, un petit step-up bien sympa, une bonne table là, bien longue et dans le virage et après je sais pas ce qu'il y a derrière donc on va voir. de la nouvelle race plus de saut plus de speed c'est vraiment sympa bon là vous connaissez à we ride et à l'airbag donc on va quand même se taper un petit backflip pour le plaisir vas-y avec le race en plus jamais trop essayé un backflip avec un race oh, bon. petite gorgée de bang énergie voilà. pour l'énergie euh. Voilà, premier coup le backflip, tranquille. Ça me rappelle que j'ai raté un backflip, ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment, sur le skatepark là-bas. Du coup, on va y aller. Et si je suis chaud, on verra si je tente le, le backflip, mais bon, avec un race, je suis pas sûr. Viens, on va au skatepark là. Vas-y. Du coup, on est sur le skatepark. Et cette bosse -là, là, tu la vois là, la deuxième là Celle du milieu là C'est là où je m'étais pété la main il y a un an et demi. D'ailleurs, je vous remets les extraits maintenant. Du coup je me dis je vais me chauffer parce que le dirt c'est vraiment pas mon truc. Je cherche un coach en dirt. D'ailleurs s'il y a quelqu'un parmi les abonnés qui peuvent m'apprendre à bien faire la cloche, je vais essayer de sauter juste à blanc. Hein. Et après, c'est l'heure de la vengeance. Là Tu l'as cru Non. Non Moi ouais non plus. Ça fait peur quand même. Ouais, en vrai ça fait vraiment peur parce que. Attends ça là. On se rend pas compte à la cam aussi mais. mais c'est super haut. Et c'est dur là c'est du fer. Et là ça descend c'est pas un plat moitié j'aimerais bien que ça soit un plat tranquille. Je le fais et je crains rien. Là en plus faut que je vise la descente. Elle en croit en toi. Ouais. La vengeance le backflip sur ce truc là. Faut décrocher le cerveau. Ouais. Oui. Oh non. J'ai crevé. Ah. ah, fais chier. Non. Mais en même temps, il y a T'as pas, suis... pas cassé le bras. J'ai pas cassé le bras, c'est vrai. Ah là là. Tu l'as lancé vite quand même, genre. Ah ouais, j'arrivais pas très vite en fait. J'ai dit vas-y, je balance tout. Bon, bah tu sais quoi, bouge pas. J'ai eu la bonne idée de prendre le Street Trial avec moi. Je reviens avec le Street Trial. T'es prêt Allez. Me revoilà avec le Street Trial. En plus, ils ont allumé les lumières. Donc là, j'ai plus d'excuse. Petit franchissement du, du muret là pour me réhabituer au vélo. Ok c'est bon il est chaud un Chou La transition à chaque fois que je change de vélo c'est un peu bizarre quand même. Je vais essayer de pas crever arrière cette fois-ci. En vrai ça m'a mis dans le bain T quand tu te lances une fois un peu comme ça à la mort. Obligé. Tu te dis que c'est possible. Surtout bon. que là t'y étais vraiment, hein, c'est juste le, euh, le. Non mais en fait j'y suis allé vraiment tout doucement et j'ai tout tiré et je pense qu'il aurait fallu un peu plus de flow mais. Bon ok let's go, je m'en mets en place. Ouh. Let's go Oui! Pas trop de marge, Yes! La vengeance de Willy Ride. Ça y est, c'est fait. La vengeance est prise. La vengeance est prise. <rire> Jamais s'arrêter sur un échec, les gars. Tu sais que l'autre fois, j'ai dit, je le fais une deuxième fois, je suis chaud et je me suis cassé la main. La vraie vengeance, ça serait de le refaire une deuxième fois. <rire> non. Non. On s'arrête là ou pas? C'est déjà bien, non? Vas-y, malédiction pour malédiction, je le fais une deuxième fois, les gars. Ah oui. Un peu court, non. un peu court là, ici un peu court. T'étais était plus haut que l'autre. Hein. Bon, en vrai c'est passé deux fois hein. Les deux fois sont passés. Pas hein. enfin, avec le style mais c'est passé deux fois. Je suis arrivé je suis vraiment en avant quoi. Bam Ok c'est vrai qu'il y a le défi sans hauteur avec les flammes. Je voulais battre mon record donc euh, on va là-bas. En tout cas. T'es eu la revanche Les gars, pouce bleu, pouce bleu pour la revanche. Allez, let's go on est arrivé sur le saut en hauteur, vous le connaissez, j'avais fait la vidéo où je gonflais mes pneus avec de l'hélium. Seulement ça va pas être un saut à plat. On va se servir du kick qui est ici. Bah tout en haut. 1m20 c'est le maximum. De toute façon on ne pourra pas aller plus haut. On va faire c'est qu'on va se chauffer avec genre 50. Doucement, tranquille, juste pour voir le saut. Voilà, ça tombe. 50. Voilà. On va monter très vite. On va essayer d'aller au 1m20 assez rapidement. Et après on y met le feu et on verra si je peux sauter les 1m20. Ou en tout cas moins. On verra là où je peux aller. Avec du feu, ça va être bien stylé ce plan. Allez Bon, easy hein. Ok, d'accord, encore. 50, ça va. On va attaquer direct avec 70. Euh, euh, 75, non 75, ouais. on va pas laisser traîner. Nous, on est pas dans le watch time euh, youtubeur. On va aller vite. Ouh 75, ça va. Trop facile encore. Mais 90, je pense. 90 on est pas mal Là ce qui est chaud avec le street c'est de prendre de la vitesse Parce que vu que je suis quand même pas beaucoup non plus, hein, Je suis à 1 bar ça va c'est pas mal Allez 90 oh, J'ai failli mourir mon gars ça fait rôle C'est comme ça Ah ouais ouais ouais En fait faut commencer à aller loin et haut C'est passé mais je vais pas m'emballer trop Je vais mettre un mètre Un mètre et je vais me concentrer vraiment sur la hauteur Parce que là je vais trop loin ça sert à rien C'est foutu à jamouille pour les chopins regarde Yes. Ah. Ça va wow. Easy là. Je commence à prendre une petite technique déhanché scrub. 1m5 ou 1m10 direct 1m10. Ah ouais Attends, Là, t'étais au moins 30 cm au-dessus. Ça bah, pas abusé. Hein. Mon feeling, j'avais pas tant de marge. Hein. Let's go Let's go Tu l'as vu le petit déhanché en l'air Je pense que c'était propre. 1m15 Plus que deux paliers avant de mettre la barre en feu. Hein. J'ai trop hâte parce que je pense que ça peut styler. Honnêtement, le tremplin, il en voit vraiment en avant, mais pas vers le haut. donc euh... oh Là, il y avait pas 20 cm de marge, non Il y avait 5. Allez. 5, Bah c'est ce qu'il faut, pas plus. 1m20 alors. Allez, 1m20. Et pour la difficulté des 1m20, je vais mettre de l'alcool à 90. Hollywood, à We Ride. Comme ça, c'est par mètre qu'il va falloir faire, mais c'est en plus la hauteur des flammes pour pas se brûler les fesses. Ce soir, c'est barbecue. Il me faut les pompiers. Faut les pompiers. Non, on va quand même sécuriser le truc, on va demander à quelqu'un d'avoir un seau d'eau. J'ai pas envie de brûler un si beau spot. On va quand même demander un seau d'eau ou un extincteur à côté de nous. Faites pas ça chez vous les gars. hein, Tranquille. <rire> Alcool à 90. On va pas en mettre trop parce que c'est une barre en bois quand même, donc il faudrait que j'ai le temps de sauter avant qu'elle qu prenne feu. <musique> ça on va l'éloigner hein Parce que qui dit flamme dit on va pas faire cramer la bouteille t'es prêt let's go oui allez vite attends allez flamme. elle se couche les flammes hein. y'a plus de flamme beau gosse vas-y Owen yes papa Ouais vas-y yes Bon bah j'espère que ça vous a plu les gars Si vous avez kiffé n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Vraiment ça fera plaisir c'est le meilleur moyen de me soutenir Et bien sûr de t'abonner à ma chaîne Encore un grand merci à Bang Energy la boisson énergétique qui se compte sur les 7 vidéos A la prochaine Ciao les gars Bang